Salut la fraîche Aujourd'hui, nous revenons sur le poste de jameuse. Lors du jam, il ne peut y avoir qu'une seule jameuse par équipe. La jammeuse doit être identifiée par son équipe et porte un couvre-casque étoilé. Si pour une raison quelconque, elle ne porte pas ce couvre-casque sur son casque, le patineur est alors considéré comme jameuse inactive. Elle ne pourra pas marquer de points. La jameuse est le seul patineur de l'équipe à pouvoir marquer des points. Lorsqu'elle dépasse le pack, la jameuse complète un passage. Il peut s'agir de son initial pass, durant lequel elle ne peut pas obtenir de points, mais le statut de lead jammer. Ensuite, ce sont des scoring pass qui permettent d'engranger des points. Il n'est pas nécessaire de finir un scoring pass pour gagner des points. Une jameuse inactive n'est pas considérée comme un bloqueur. Une jameuse peut être déclarée lead jammer. Dans ce cas... Elle pourra demander la fin du jam à tout moment. Il ne vous reste plus qu'à chausser vos patins, foncer sur la piste et on se retrouve pour une prochaine vidéo.